Salut tout le monde, je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, une excellente soirée si vous êtes en France, ici il est 19h, euh, 19h15, donc au Québec il est, euh, vous êtes en train de dîner comme vous dites, donc pour mes amis français au Québec on dit, euh, on dit euh, dîner pour le déjeuner, voilà. Comme ça, vous en savez un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai annoncé sur ma story. Euh, je dirais que c'était hier ou avant-hier. Euh, je vous ai proposé de vous parler de système pyramidal, en fait, de business pyramidal. Pourquoi Parce que euh, dans l'activité qu'on développe, Anne et moi, de temps en temps, ça nous arrive de tomber sur des gens qui nous disent « Oui, c'est une pyramide, en fait. » Alors, je me dis, c'est bien des fois de traiter des sujets comme ça, clairement, devant tout le monde, parce qu'en fait... C est, c est... en plus j'ai été, été inspiré comme souvent, je vous dis souvent dans mes lives que je suis inspiré par, euh, par des choses que j'entends, par des choses qui me sont dites et je me suis dit bah tiens je vais en parler alors juste à la personne qui est un très bon ami d'ailleurs qui m'a répondu à ma story euh, qu'un business pyramidal c'était éventuellement euh, de l'achat-revente de blocs euh, en Egypte donc non en fait c'est pas ça hein, on est bien d'accord donc la pyramide égyptienne euh, c'est une pyramide effectivement mais le... le... Le côté pyramidal, en fait, c'est justement, ça a la forme d'une pyramide. Alors, il faut savoir que les systèmes pyramidaux, au niveau du business, sont interdits en France depuis les années 60. Alors, vous allez me dire, c'est interdit de rouler à plus de 80 km/h sur les routes nationales, c'est interdit de rouler à plus de 130 km sur l'autoroute, c'est pas pour ça que les gens dépassent les limitations de vitesse, ne, dé ne les dépassent pas, c'est pas pour ça que les gens ne grillent pas les feux rouges, les stops, c'est pas pour ça que les gens ne téléphonent pas au volant alors que c'est interdit. Donc, tout ce qui est interdit, quelque part, j'allais dire, est fait pour être contourné. Non, c'est pas vraiment que c'est fait pour être contourné, c'est juste que l'humain a tendance à contourner les règles et à faire un petit peu différemment. C'est vrai. Et je sais exactement ce qui m'a inspiré à vous parler de pyramide, c'est que Anne a eu la proposition, une proposition très très alléchante, très très très bien enrobée, avec du beau papier journal, avec des belles guirlandes, des tout ce qui va bien pour un truc alléchant, pour de l'entraide dans la lumière euh, euh, en toute bienveillance euh, pour des femmes complètement connectées, etc., etc., pour donner de l'argent et aider la personne qui est en haut de la pyramide pour qu'elle puisse se réaliser. Et euh, autour de Anne, quand ça sera venu son tour, euh, d'autres l'aideront. Okay Donc ce genre de système, il existe depuis très longtemps. Euh, il, il porte plusieurs noms. Alors celui-là spécifiquement, il porte le nom de tontine, de randonnée. De... Évidemment, on lui, on lui donne différents noms parce que comme c'est totalement illégal, euh, il vaut mieux pas dire qu'on fait rentrer dans des systèmes comme ça. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il euh, y a plusieurs moyens de repérer rapidement un système pyramidal. Un système pyramidal, vous allez le repérer parce que on va vous demander de donner de l'argent pour rentrer dans une organisation Déjà, le premier truc, c'est qu'en échange de cet argent, vous n'allez rien recevoir en retour. Par exemple, si je vous dis, pour nous rejoindre, donnez-moi 500 euros, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai en retour Je dis, rien, euh, merci. Et ça, c'est la base. Dès que vous avez des gens qui vous proposent de donner de l'argent, attention sous quelque forme que ce soit, je vous dis encore une fois, la proposition qu'on a faite, c'est magnifique, c'est pour aider quelqu'un, à aller dans la lumière, à faire des belles choses dans l'énergétique, etc., etc. Oui, oui, oui, oui. Mais on sait que dans la finalité, on est sur un système comme ça en fait. Et c'est là où il faut faire vraiment très, très attention parce que encore une fois, euh, on, on enrobe ça de façon très euh, maline pour réussir à ce que ça fonctionne. Mais si ce n'est que vous ayez envie de donner 200, 300, 400 euros à quelqu'un pour l'aider, ça c'est votre droit. Mais n'imaginez pas qu'à un moment donné, euh, ça va engendrer quelque chose au niveau business. Okay Un business euh, pyramidal, c'est de l'argent qui part d'en bas et qui va vers le haut. C'est aucun échange de, de, de, de, de quoi que ce soit en échange de ça. Vous perdez l'argent que vous avez donné. Et les personnes qui sont au-dessus, récoltent, sans rien donner en échange. Et puis, soi-disant, après ça va vous revenir, mais comment Ça, on n'en sait rien. Ça s'appelle également système de Ponzi, tout ça. Donc ça, c'est strictement interdit. Je vais juste vous faire une comparaison avec mon ancien métier. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais en fait, il y a quelqu'un qui te recrute, il y a quelqu'un qui te fait rentrer euh, dans la boîte, donc c'est ton parrain. Et toi, à ton tour, tu vas recruter des représentants qui vont eux-mêmes recruter des représentants et qui vont en recruter d'autres, etc. etc. Euh, oui, oui c'est vrai. Et, et c'est vrai que si on veut basiquement regarder, on a euh, moi et Anne, on a euh, des gens qu'on va recruter, puis d'autres gens, etc. Ça peut basiquement avoir la forme d'une pyramide. Si, si, on va, si un jour vous voulez plus d'infos, je pourrais vous montrer que euh, le plan de rémunération chez nous, il est fait de telle sorte qu'il se développe aussi bien en largeur qu'en profondeur. Donc on s'éloigne assez. De, fin, si les Égyptiens avaient fait des trucs comme ça, on n'aurait pas les pyramides qu'on a aujourd'hui. Mais peu importe. Dans tous les cas, on peut, on peut se dire que ça en a globalement la forme. Mais regardez bien. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour un groupe hôtelier où il y avait un patron. Et puis, en dessous du patron, il y avait son, euh, un employé qui était un... Comment on appelle ça Qui était un... Ah, je vais vous le chanter. Qui était un, un directeur régional. Puis, il y avait à côté un autre. Puis, en dessous, il y avait les directeurs. Puis, en dessous des directeurs, il y avait les adjoints, les chefs de service, les employés. Ça vous fait penser à rien C'est une pyramide. Prenez... Un supermarché, par exemple. Le supermarché, il y a le directeur, le patron du supermarché, d'accord Puis en dessous, il y a le directeur. Puis en dessous du directeur, il y a les, les sous-directeurs. Il y en a un ou deux pour gérer différents gros secteurs. Puis en dessous, il y a les, les responsables des différents rayons. Puis sous les rayons, il y a les gens qui mettent en rayon, etc. C'est une pyramide. Hein Alors après, on va dire oui, euh, on va toucher, de, de, on touche de l'argent sur ce que font les uns et les autres. Ben, globalement, euh, quand vous allez acheter par exemple un réfrigérateur dans une enseigne, alors si vous êtes en France, vous connaissez Boulanger, Darty, etc. Quand vous allez acheter un réfrigérateur, est-ce que vous pouvez me dire, juste comme ça, sur le prix que vous payez, qui touche de l'argent eh ben, Le chef de rayon, enfin, le vendeur touche une commission dessus. Le chef de rayon touche une commission sur le chiffre d'affaires de son vendeur. Le chef de secteur, le directeur du magasin, le directeur régional, etc. C'est etc. globalement la même chose. C'est juste en fait qu'on utilise un terme qui n'est pas correct parce qu'on a fait un amalgame avec ces systèmes qui ne sont pas légaux en fait, avec ces systèmes qui, sont, qui ont pignon sur rue et qui fonctionnent très très bien. Il faut savoir que l'industrie du marketing relationnel, marketing de réseau ou MLM comme vous voulez l'appeler, c'est une industrie qui génère énormément de chiffres d'affaires à travers la planète. Il y a énormément d'industries de marketing de réseau. Comment faire le choix dans la meilleure des industries C'est celle qui va vous parler le plus. C'est celle qui va, pour vous, avoir le meilleur plan de rémunération. C'est celle dont les produits vont vous plaire le plus, euh, etc., etc. Mais c'est une industrie qui génère à elle toute seule euh, l'équivalent de réunis, l'industrie de la musique, du cinéma et euh, j'oublie le troisième. Peut-être il va me revenir. Non, il ne me revient pas. C'est un truc monstrueux. Donc, vous imaginez bien que c'est une industrie qui est complètement légale et il n'y a aucun souci. Quand je regarde notre compagnie, par exemple, on a des pays qui ne sont pas encore ouverts parce que toutes les démarches n'ont pas été faites pour que les représentants de ces pays-là puissent tranquillement euh, s'inscrire, avoir leur licence, etc. Donc, il y a toutes les démarches qui sont faites pour qu'à un moment donné, au niveau du pays, ça soit ouvert. Le dernier pays ouvert à date, c'est euh, l'Italie. Euh, donc voilà, l'Italie a ouvert avec tous les représentants, etc. etc. Juste avant c'était l'Israël, juste avant c'était un certain pays qui s'appelle la France. Euh, voilà, mais est, tout est fait en toute légalité. Nous sommes euh, officiellement représentants indépendants avec une société. Tout est complètement légal, il n'y a rien du tout de dissimulé. Il n'y a pas un grand gourou, parce que des fois aussi avec ces systèmes... Euh, pyramido, il y a, pyramido, pardon, il y a aussi une, une, une notion, il peut y avoir une notion de, euh, comment, de, de, de, de, de, de gourou, de gens qui est tout au-dessus. Et donc, si vous voulez, euh, moi, j'avais envie de communiquer là-dessus pour vous parce que comme euh, ça m'a mis la puce à l'oreille quand euh, Anne m'en a parlé, qu'on lui avait proposé ce genre de, de choses, euh, c'est tellement bien enrobé que je voulais absolument euh, vous faire passer ce message pour que vous soyez au courant et que vous sachiez que ça existe et que c'est pas parce que c'est bien enveloppé dans un joli papier avec un petit ruban que c'est forcément génial et si on vous on vient vous titiller la corde sensible de donner de l'argent parce que euh, parce que vous allez aider quelqu'un et du coup l'univers va vous le renvoyer autrement etc etc oui Faites du bien autour de vous, évidemment que vous allez le recevoir autrement. Mais ce n'est pas faire du bien forcément en faisant un chèque ou en faisant un versement de 500 ou 1000 balles. Si vous voulez vraiment faire du business, il y a d'autres façons de faire du business. Si vous voulez aider, il y a d'autres façons de le faire. Moi, tous les mois, je donne de l'argent à Greenpeace, je donne de l'argent à Sea Shepard parce que c'est des causes qui me touchent à cœur. Et je donne un petit peu tous les mois. Mais j'attends rien en retour, j'attends juste que... J'espère juste que ça les aide, ma petite contribution, j'espère que ça les aide à développer des choses et à faire en sorte qu'il euh, y ait des aberrations sur ces planètes qui soient un petit peu euh, au minimum atténuées. Donc voilà, mais en tout cas, j'attends pas en retour. Donc c'est là-dessus que je voulais vraiment vous mettre en alerte. Donc soyez rassurés, le, business, euh, le marketing relationnel, c'est un business complètement légal. Donc si à un moment donné, on, on, on vous parle de ça, Soyez sans crainte et dans tous les cas, vous avez moyen sur Internet de vous renseigner sur le nom de la compagnie, euh, quelle qu'elle soit, si elle est bien inscrite et si elle, est bien, euh, si elle fait bien partie de toutes ces compagnies. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle après-midi si vous êtes au Québec et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet euh, palpitant de la sorte, quelque chose comme ça. Je vais vous parler de, je ne sais plus, il y en a un qui est en train de me trotter dans la tête, mais je vous reviens avec ça. À bientôt, bye bye.